Salut Trogeurs, salut Trogueuse, alors là on est sur le troc de Monster Hunter 3, ça se passe sur Wii, et ouais. c'est d'où je suis avec ouais, les morts. Sur Wii, seulement, alors... Donc euh... là on entre dans un mode chasse, donc on va tout de suite parler du principe... Quête, on peut de... dire, ouais, voilà. Donc euh, Monster Hunter Tree, donc c'est un jeu de rôle euh, développé par Capcom, et donc le principe, d'où le nom Monster Hunter, c'est qu'on va aller exploser du monstre, on va, on va devoir chasser les monstres. Donc là, moi je suis dans une chasse, donc j'ai le choix, je peux soit le capturer ou le tuer, et puis moi je préfère le zigouiller parce que c'est plus simple, me fait moins chier. D'accord, donc ça c'est le principe et l'histoire Donc alors l'histoire c'est que vous êtes un chasseur, solo, euh, c'est que vous êtes un chasseur qui, euh, qui va aider un petit village euh, euh, qui, qui est attaqué par un, un monstre qui s'appelle le Lagiacrus et donc bah vous devez au fil de vos chasses on peut dire aider les habitants de ce village et pour finir après à, à aller euh, tuer le Lagiacrus qui est le monstre on peut dire le, le gros monstre de ce jeu. Donc euh, ce qui est pas mal aussi, c'est contrairement à tous les autres jeux de rôle, où on a un système de niveau et de pouvoir, ici, on n'a pas de niveau euh, à proprement parler, ce sont nos armes qui vont définir euh, notre, euh, notre puissance. Donc c'est en améliorant vos armes que vous allez devenir de plus en plus puissant. Bien sûr, pour améliorer vos armes et vos armures, vous devez euh, chasser du monstre pour récupérer euh, bah, des, euh, des bouts de ce monstre voilà donc là c'est un grand jadis. donc c'est un bon RPG voilà euh... ah, japonais ouais. le gars blanc ok donc ben, il est connu aussi euh, les monstres en France. ouais surtout au Japon il y en a beaucoup qui sortent au Japon euh, et très peu en France hein. et, euh, et, par contre ce que j'ai pas compris c'est est-ce que vous parlez dans la continuité des, <rire> des monstres en ou... non non non non non il n'y a, a pas vraiment de continuité entre les monstres Monster c'est plutôt des nouveaux monstres, etc. Ah, totalement allez sympa. Elle est sympa la Mais au niveau ouais. du graphisme, qu'est-ce que t'en penses Ah, ça va pour de la oui, mais bon après, c'est pas très joli Moi ouais, je pense que c'est euh, pour de la oui. pour de la oui Pour de la oui, c'est vraiment pas mal. Oui. Ouais. Ah, ah, pas les... Oh purée, il oui, me spam celui-là oui, oui. <rire> Et voilà. Euh... <rire> Donc ils sont pas foutus de nos gueules, c'est plutôt pas mal je trouve. Ouais. Euh, sinon, par rapport au gameplay, encore une fois, euh, au niveau de la manette Alors moi, là, on a plusieurs types de gameplay. C'est que là, moi, je joue avec la manette euh, pro, comme ils l'appellent. Donc ils nous payent un petit supplément et une manette en plus. D'ailleurs, pour ça qu'on peut être euh, moins encore. Oui, possible. parce qu'en fait, il y a souvent la manette avec. Donc moi, je trouve ça plus simple. C'est euh, plus de euh, drôle, etc. Et sinon on a la win et le en shot c'est un, un peu plus marrant mais c'est un peu plus chaud à contrôler. Ça c'est euh, un peu n'importe euh, quoi. C'est pas pratique quand hein. même. Ouais, ouais. Bah comme moi je joue au marteau aussi, parce qu'il y a plusieurs types de gameplays qui font des armes. Je vous montre une autre arme dans la deuxième partie. Mais là moi je joue au marteau, donc c'est l'arme la plus bourrine, c'est-à-dire euh, tout, tout est dans l'attaque. Et rien dans la défense. Bah d'ailleurs on va aller le bord à la deuxième partie avec ouais, voilà. Arène. Donc nous voilà dans le mode arène. Donc, ouais. Donc les... explique nous un peu le principe quand même Ok alors le mode arène c'est euh, on, euh, on... on doit aller tuer un monstre et, et euh, bah, on doit aller tuer un monstre et aïe. Et on n'a pas à le traquer avec lui, on ne peut pas fuir dans, jeu, dans, dans, dans la plaine etc Donc c'est enfin, un peu un défi ouais. ah. euh, parle nous un peu de l'ulti du Voilà donc euh, on a choisi cette partie du fait ben, que c'est... Euh, on peut jouer à deux en fait, il y quatre et euh, bah, c'est K2 en, en local et c'est K4 en, en ligne et donc j'ai joué cette partie du fait parce que c'est ce mode là qu'on peut faire à deux en local donc on peut euh, se battre à deux, contre un des noms genre là, est pas ça à un tarotte ouais, On est en France d Ouais un est en en haut, à en bas et euh, sinon en ligne, c'est vraiment ce que j'aime qu euh, bien dans ce qu'on de Hunter c'est qu'on peut jouer jusqu'à K4 et donc on va aller dans la ville, on va pouvoir rencontrer les euh, autres bah, sa soeur et euh, faire des quêtes ensemble, donc des quêtes de chasse ou euh, arène. Okay. Euh... <rire> ouais, donc le online, c'est sympa. Ouais, c'est vraiment sympa. C'est euh, ce est est très bien, bien fait. Euh... Ouais, est très bien ouais, ouais, le online, c'est très bien fait. Et il y a des placements de sport en ligne Non, il n'y a pas vraiment de sport. Vous avez un niveau qui dit un peu votre euh, expérience de chasse. C'est ça le truc qu'ils ont fait C'est changer des items ou Euh non, on ne peut Donc, pas s'échanger des items. Ouais. Bon, tant pis, hein. <rire> vous êtes évanouis, non pour... bah, on meurt pas oui on s'évanouit. Mais à chaque fois que je m'évanouis en fait je perds de l'argent au niveau de ma quête, ce qui fait, en fait quand vous, quand vous gagnez plus d'argent vous arrêtez la quête, vous avez peut-être C'est comme Wolfenstein sur console, c'était pas du temps, c'était de la sueur quand tu faisais des tirer dessus Ouais voilà. Ok. Donc là c'est du sang quand même. Quand Donc la son est sympa. Ouais, elle est assez sympa, il y a un moment une vente son pour tout et, et plein de bruitages que j'aime bien, genre pour le monde, où voit, il fait oui. ça, avec un point d'exclamation au-dessus, il vous en venir repérer un peu à la méta Oui, un peu à la Metal Gear <rire> C'est marrant. Bah oui, mais je reviens le les en fait, pour Ouais. Même si c'est pas les... Les... Les... les Oui, mais moi je que c'est bien fait. Même les animations sont pas mal. D'ailleurs, en parlant de lumière, est-ce il y a beaucoup de bonnes Des... Des.. Des... Des... Des... Des... Non, pas vraiment, mais euh, tout ce que je peux dire, c'est ce que, que ce jeu, il est super dur quand même. Moi, j'ai trouvé quand même, il y a des monstres qui sont chauds. Ouais. Ouais. Ah ouais, par exemple, là, le, le barotte, j'ai réussi à le battre en quête, mais en, en, en, en comme ça, on arrête. j'ai jamais réussi. Il y a des monstres, c'est vraiment, enfin, la quoi. Ouais. Et donc, ton avis finale sur le jeu Alors, c'est un super jeu de rôle. C'est vraiment euh, addictif, marrant. Il y a du niveau, c'est ça que j'aime bien aussi. Je sais pas, c'est pas retenu en deux temps pour un mouvement. Et euh, donc voilà, c'est vraiment mais il bon, faut s'accrocher, hein, donc euh, peut-être pour euh, les, ceux qui n'aiment pas trop le jeu de rôle, ça, ça va pas trop leur plaire En bah, j'ai un avis favorable aussi, j'ai hein, l'impression que c'est un bon jeu plusieurs fois sur l'Italieux. Ah, merci, bah, ouais. merci, Patcom. Et donc, ouais. sur ce, on va se dire salut. Allez, on vous dit salut.